Le titre dit déjà deux choses. C'est que bah, il y a un pluriel. Bon, donc il y a plusieurs commencements, ce qui est un paradoxe. Et ces deux commencements, c'est à la fois mes commencements à moi dans la vie professionnelle, mais aussi dans ma vie, dans ma vie intime, ma vie amoureuse, évidemment, parce que les choses se sont beaucoup mêlées. Et puis. Euh, le S signale aussi que c'est ce euh, la période où on commence ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, euh, ce qui a constitué euh, mon activité professionnelle. Et je raconte aussi un peu euh, comment euh, voilà, toutes ces avant-gardes de la fin des années 60, de, de, des années 70, se sont mises en place et euh, ont fini par constituer un, un phénomène de société qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a les deux qui se mélangent. J'ai considéré que, que ce livre... Euh, était à euh, une sorte d'hommage rendu à une certaine époque, j'ai envie de dire. Une époque qui a été euh, une époque relativement heureuse. Euh, C'était... Euh, euh, C'était... Je suis... J'appartiens à la génération de l'après-guerre. C'était après la guerre d'Algérie. Donc ça a été un moment où la société... Euh, euh, finalement a découvert le, le, le bien-être, la société de consommation. Il y a eu aussi euh, cette explosion très, très ludique finalement de mai 68, avec euh, voilà, aussi euh, euh, l'énergie euh, euh, sociale que ça, que ça représentait. Et ces avant-gardes sont arrivées euh, pendant cette période-là. Et quand je dis rendre hommage à ce qui s'est passé, en tout cas dans le domaine de l'art à ce moment-là, c'est pour rappeler que ce qu'on appelle l'art contemporain n'a pas toujours été un objet de spéculation financière, mais aussi une façon de s'approprier le monde qui était très, très nouvelle, avec beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de candeur. Beaucoup de voilà, euh, je pense qu'il y avait quelque chose chez ces artistes qui prolongeait l'enfance en fait. Voilà, on était dans cet état d'esprit où on prolongeait notre enfance. Et ça, c'était, c'était très, c'était merveilleux. Voilà. Pourquoi je lis euh, mon histoire euh, personnelle avec euh, avec euh, l'histoire de la société finalement bah, parce qu'en fait, il me semble que euh, on, on partage jamais aussi bien les choses. Euh, que euh, lorsqu'on s'implique soi-même et lorsque, euh, un, comment dire, une impression, euh, euh, l'effet le, le, produit par un événement euh, qu'on qu raconte, on le raconte à travers les sensations qu'il a euh, provoquées chez vous. Voilà. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on qu qu partage. Même en tant que critique d'art, il me semble que c'est lorsque je dis je et pourquoi j'aime ça. Je convainc mon, mon lecteur qu'il n'est pas forcément euh, a priori. Donc, euh, pour moi, c'est presque indispensable de s'impliquer dans son intimité pour rendre, quel, rendre compte de quelque chose qui, qui concerne, euh, voilà, toute une partie de la société.